salut est IT ross alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez arriver à un, à un état de durite brillante comme ça une moto qui est euh, vraiment vraiment brillante et éclatante avec des pastilles bien bien noires euh, très rapidement malgré que cette moto a quand même deux ans avec simplement un produit qui est pour moi un des meilleurs produits qui soit pour lustrer, protéger euh, que ce soit les plastiques les durées, les peintures et tout ça fait des années et des années que je l'utilise aucun problème c'est celui-ci wd 40 lustreur silicone moto il faut vraiment que ça ce soit celui-là alors, il fait briller les voilà, pièces exposées, il préserve les caoutchoucs, les plastiques, fibres de carbone. Il a une odeur de chewing-gum, comme vous direz, du, du malabar. Alors, c'est un produit que vous passez directement sur l'intégralité de votre moto. Cherchez pas à comprendre. Il n'est pas inflammable, il n'est pas corrosif, il a rien du tout. Il protège les peintures, il protège enfin, l'intégralité de, de, de moto. De préférence, le faire sur moteur qui est froid. Les durées par contre, n'ont pas trop d'importance dire. C'est un produit qui est vraiment vraiment vraiment efficace. Vous pouvez le vaporiser dès partout. Et ensuite, vous prenez un simple chiffon et vous lustrez. Alors je vous montre. Regardez maintenant. la moto à quoi elle ressemble déjà comme elle est bien brillante. Et après à la fin. Surtout sur les griffes. Très, très bon pour les duristes, les plus et les... Évitez de trop le respirer quand même parce que ça bah, produit un nettoyage. Donc... Voilà, déjà rien que le fait de l'avoir passé, la brillance extrême que vous avez sur, le, sur la moto. Voilà. je ne lustre pas sur le moteur juste un peu les pièces comme ça mais tout ce qui est durite et tout je laisse directement le produit faire son, son office euh, vous pouvez le passer aussi bien sur les peintures et tout, l'intégralité de la moto les plastiques et tout plastique une fois que vous l'avez passé vous passez juste un petit coup de chiffre pour bien voilà uniformiser et au final vous avez une moto qui est dans un état irréprochable et, ça, et le pire en plus qu'il y a ce qui est le top, c'est que ça empêche l'humidité d'arriver, ça fait perler l'humidité, ça la fait glisser. Euh, enfin, c'est le top, je l'utilise en motocross, je l'utilise en moto je l'utilise même pour mes appareils à l'intérieur, chez moi. Euh, si vous voulez faire raviver des plastiques et tout, entretenir vos plastiques, vos durites et tout, c'est le top. Je vous remonte le produit, celui-là. C'est un indispensable, il est un peu cher, hein, bon, il est à 15 euros. Et euh, voilà. Vous passez ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez même le passer ici. Là, pour nourrir les joints. Là, au niveau des roues. Très très bon aussi. Euh, les joints SPI, pour les joints SPI. Une fois que vous avez démonté au niveau de vos joints SPI, vous pouvez passer un petit coup dedans. Euh, les, tout ce qui est câblage, regardez, tout ce qui est câblage de la moto, je ne sais pas si on voit bien. Et un petit peu, je pas, tout ce qui est câblage et tout à l'intérieur vous pouvez passer deux partout deux partout, de partout sur les peintures et donc c'est un indispensable j'ai voulu vous le présenter dans la liste de mon je continue ma série des produits vraiment vraiment vraiment efficaces. je vous le conseille plus que vivement et vous ne serez pas déçu et vous n'aurez jamais aucun problème de décoloration ou voilà résultat final la moto brille à bord, de partout, ça entretient tout, tout, tout, tout, tout, Voilà, on dirait qu'elle sort de, du magasin, quoi. alors qu'elle a 12 000 bornes, elle, elle est quand même, elle a deux ans, elle est dans un état irréprochable. Non, elle a des ça brille nickel vous pouvez même euh, graisser les joints le petit joint qui a là au niveau du euh, du tout de frein regardez qui fait ça là le petit joint vous pouvez le graisser avec ça c'est les pour protéger les durites et tout mes grosses durites là sous moteur et tout les durites comme ça sont protégés oh, euh, le sabot moteur protégé même si ça dégouline sur moteur pas de problème parce que si les joints qu'il y a là ben, ça va les nourrir voilà tout, tout, tout, tout, est protégé, tout est illustré. C'est un excellent produit. Je le disais déjà en motocross. À l'époque, c'est le, le, top absolu. Il y a les produits qui sont bien, puis après il y a vraiment le top à mort, et là lui c'est le top. Rien à redire, <rire> excepté le prix est cher. Ouais, il l'intérieur. tout est protégé, tout. là à l'intérieur, même le petit joint qu'il y a dedans, le d'embrayage passer un coup de dents voilà ça, ça, ça protège tout, tout, tout ça vous évite que ça avec le soleil et tout etc que ça ça perde et là les caves regardez ils sont bien brillants du coup tous les, les trucs de frein les durées de frein à l'intérieur les, les petites machins niveau du phare la de direction toujours des joints en dessous etc etc etc qu'est ce qu'on peut faire encore Là tout ce qui est le tout le câblage ici pouvez passer le produit, enfin bon bref voilà, vous en passez partout, partout, partout. Et voilà, au final la moto elle est brillante comme ça, extrême. Voilà. bah écoutez, en tout cas, si vous aimez ce produit et si vous voulez faire pareil, vous achetez sur Amazon. C'est pas bien cher, ça vaut dans les 15 euros, même si bon c'est un peu cher quand même, hein, 15 euros les flacons. Mais au moins vous êtes tranquille, et ça vous protège vos joints. Ça dure à peu près un mois. Voilà, un mois ça dure. Après, ça commence à s'estomper. Donc, il faut le faire une fois par mois. Euh, si vous roulez comme moi, que par ce temps sec. Hein. Si vous roulez sous la pluie, c'est une fois par semaine. Euh... Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Hein. C'est le top, et il n'y a aucun problème, aucun souci. Je vous le conseille plus que vivement. Et puis, moi, je vous dis à plus. Ciao, ciao.